Le problème avec euh, la montagne d'or et tout ce que ça va engendrer est beaucoup plus profond que tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. La question du cyanure, ce n'est pas si ça va être décyanuré, c'est qu'il y a un danger qui n'existe pas en Guyane aujourd'hui. Et quand on va mettre en place ce projet-là, c'est des tonnes de cyanure qui vont arriver en Guyane qui n'existent pas aujourd'hui. Donc un danger qui n'est qui pas présent. La question des emplois, c'est-à-dire que c'est l'unique euh, proposition qu'on nous fait sauf que ça va se faire au détriment d'énormément de choses il y aura 1100 aller-retour si je, je, je ne me trompe pas de camion par jour c'est quelque chose qui n'existe pas en Guyane aujourd'hui en fait le problème avec ce projet là c'est qu'on n'arrive pas à visualiser euh, qu'est-ce que ça va engendrer et les promoteurs du projet ne nous, encourag ne nous encouragent pas la, la, la chose avec laquelle j'ai énormément de difficultés ce sont les soutiens euh, locaux et nationaux. L'étude d'impact n'a pas encore été diffusée, donc c'est normal que, par exemple, il y ait des personnes qui se positionnent contre parce qu'ils sont méfiants, mais c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient déjà pour, alors que les, les impacts ne sont toujours pas quantifiables ni mesurables. Euh, nous, en tant que peuple premier, en, en tant que souverain de, de ce territoire, on refuse parce que simplement dans notre mode de pensée, dans nos visions des choses, nous ne sommes que des hommes et qu'on ne on doit pas avoir la prétention de pouvoir juger de ce qu'il y a de mieux euh, pour d'autres formes de vie en vérité euh, donc on ne peut pas porter atteinte à, à ce qu'on appelle à la nature la, la question est également des préservations des sites précolombiens il y a 12 collines couronnées donc 12 euh, sites à haute valeur euh, comment dire, archéologique. C'est les traces des anciennes civilisations amérindiennes, ce sont les traces de nos anciens à nous. Donc on ne peut pas se permettre d'accepter un projet qui va saccager tout ça. Donc c'est autant de raisons pour que nous, en tant que jeunes amérindiens, en tant que peuple premier, en tant que Guyanais, on se prononce contre ce projet. Et aujourd'hui, je souhaite donner un message à la France, c'est qu'on ira jusqu'au bout pour stopper ce projet-là et qu'on aura besoin de soutien, mais que vous pouvez compter sur nous, que ce soit ceux qui sont pour le projet, que ce soit ceux qui sont contre le projet, pour dire qu'on va réussir à stopper la montagne d'or. Ça, c'est un, une promesse qu'on vous fait. C'est une promesse qu'on se fait également à nous, parce que c'est une responsabilité, c'est un devoir qu'on a envers les, géné les générations futures. Merci.